Oh! Ah! Oh. Ah, oh, mes bas sont sales! Je suis en train de chifter ici, moi! Oh, Gray, passez proche! Non, vas-y! <laughs> <laughs> Ça. Ah, je pensais à ça, j'ai pas fait bien trop. Petite ligne bonus. Hop. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, on est au mont anne On roule avec le club. Qu'est-ce qu'on en a avant? Reg det It makes God in the save. <laughs> <laughs> <laughs> oh. Ah, uh -huh. uh, moi je vais bien prendre celui-là ici. Ça! What the? Uh. Uh. Uh. Ouch! Je me suis vu le pied, mon gars! Ouf! Oh. Ouais! Attention! Ah, tu vois, as pris une belle bête comme ça? Ouh! La tête a cogné! T'as accroché le pied. Ben, t'as découpé Non, je suis pas coupé. Bah c'est C'est une pédale là-bas. Ah, qu'est-ce qui s'est passé Ça va, bon. T'as pas tombé raide, là, mais c'est parce comme... que je pensais ah, que tu étais Ah, C'est ici que j'ai tombé, non, non. Mais t'as été chanceux parce que moi, je t'ai vu tomber, t'as quand même bien tombé. C'est ici que je l'ai échappé. Ouais, c'est ça, j'ai dû ah, clipper de la quoi la à terre T'as pas une roche qui roulait, ouais? Non, j'ai clippé de quoi à terre. J'ai du sang partout.